Salut les Disney Cruisers Aujourd'hui, on va parler des personnages Disney sur les bateaux de la Disney Cruise Line. Lorsque vous montrez à bord des bateaux de la Disney Cruise Line, vous verrez qu'il y a plein de façons de rencontrer des personnages Disney. Et on commence très vite en fait, vous ne saurez pas encore monté sur le bateau que vous allez pouvoir voir votre premier personnage et vous prendre en photo avec. Là, il s'agit de Mickey avant d'embarquer sur le Magic. Là, juste après avoir embarqué sur le Dream, euh, nous sommes montés d'un étage, nous sommes allés voir Donald, qui nous attendait pour prendre une photo avec lui. Alors là, on est pendant la fête de départ du Disney Magic, alors elle a changé, euh, j'enregistre cette vidéo en février 2019, elle a maintenant changé, mais le concept reste le même, vous allez voir les personnages qui vont faire le décompte avant le départ avec vous. Là, on est à bord du Disney Dream, pour le départ également du bateau. C'est à peu près le même, le même type de spectacle avec les personnages qui viennent compter 19, 8 avant qu'on parte. On est maintenant dans la partie des dîners et dîners à thème. Là, on est à Animator's Palette. Comme vous pouvez voir, Mickey vient passer un bout du repas avec vous habillé en magicien. C'est un personnage rare, donc profitez-en Mini qui danse dans feu le restaurant carioca. Maintenant c'est un restaurant en réponse, mais vous voyez un grand restaurant, des personnages qui dansent avec vous. Maintenant c'est réponse qui va venir vous voir sur le Magic ou Tiana à bord du Disney Wonder. Sur certaines croisières, vous avez la possibilité de prendre le petit déjeuner avec les personnages Disney. Alors, parfois c'est les anciens comme cela, ou parfois les Disney Juniors, ça dépend vraiment des croisières. Et maintenant les photos spots. Alors vous allez avoir énormément d'opportunités euh, avec les personnages Disney. Regardez bien dans le navigateur, c'est le programme qui va être déposé sur votre lit tous les soirs. Regardez donc bien ce, ce, ce document pour les personnages que vous pourrez voir le lendemain. Donc vous en avez pff, facilement une vingtaine, une trentaine par jour hein, selon les croisières. Et encore plus si vous êtes en mer. Donc là Donald, je ne sais plus où on était, on devait être en Espagne. Euh... Là je crois que c'est Mickey en, en Norvégien. Alors... Si vous voulez me dire dans les commentaires si c'est bien lu, je ne me souviens plus. Donc dites-le moi, je crois que c'est l'habit euh, norvégien et pareil pour, euh, pour Mini. Faites attention, si vous êtes sur des croisières qui traversent plusieurs pays, euh, comme c'est le cas sur euh, le Panama, l'Europe, vous allez voir que les personnages vont changer de costume selon les pays où vous allez vous trouver. Donc c'est toujours sympa d'avoir des, des, des, des photos qu'on qu ne trouvera pas en allant par exemple à Disneyland Paris ou à Disney World euh, avec les personnages. Donc là c'est Spider-Man, c'est pendant les, les journées Marvel, vous avez également Thor, vous avez Groot sur les, les croisières Marvel, enfin tout un tas de personnages. Jack Sparrow que tout le monde adore et Captain America qui est personnellement mon favori. Désolé pour la vidéo en mode portrait, je ne sais pas ce que j'ai fait. Il est possible également de prendre des photos sur Castaway. Vous avez également tout ça sur votre navigateur. Regardez bien votre navigateur tous les soirs, c'est vraiment une bible d'informations. Et maintenant, les princesses. Alors, attention pour Anna et Elsa que vous venez de voir et pour les princesses, si vous voulez voir tout ensemble et faire des photos euh, à la chaîne en fait avec elle, n'oubliez pas de réserver. Euh, avant de partir sur le site de la Disney Cruise Line. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus, si vous voulez, pour vous expliquer. Alors là, on est sur un, un, une rencontre un peu particulière. C'est une rencontre avec plusieurs personnages à la fois. Ça, on ne le fait que sur les croisières assez longues d'au moins 10 jours. Donc là, c'est sur, sur une transatlantique. Euh, et vous pouvez le faire également sur le Panama en général et sur les croisières qui vont à Hawaï. Il faut au minimum 10 jours. C'est un super moment à passer avec les personnages. Alors attention, en général, on attend 5-10 minutes pour un personnage grand max. Là, si vous n'arrivez pas en avance ça peut parfois durer trois quarts d'heure. Donc faites bien attention, prenez vos dispositions. Vous verrez sur le navigateur, toujours le même, que ça s'appelle en général Mickey and Friends. Donc Mickey and Friends, tous les personnages à la fois. Il faut y aller Alors il arrive également quelques fois que Dingo se promène dans le bateau, alors ça c'est complètement l'improviste, on sait jamais quand ça tombe, c'est pas dans le navigateur. Alors Parfois il lance son bambou, parfois il faire son jogging, parfois eh ben, il se mêle à la foule pendant les soirées. C'est toujours un moment sympa, alors attention, il y a beaucoup de monde et on privilégie beaucoup les enfants dans ce genre d'événement. Alors Les danses parties, euh, en général, sont sur tous les bateaux, avec les personnages classiques. Euh, C'est un moment sympathique où les enfants comme les adultes vont pouvoir danser avec les personnages Disney. Euh, attention, sur les croiseurs en Alaska, ce ne sont pas ces personnages-là, mais souvent les personnages Pixar, parce que comme il n'y a pas de feu d'artifice de soirée pirate euh, pour ne pas déranger les animaux, bah en fait on fait une grosse soirée Pixar avec les personnages à l'intérieur du bateau. Vous avez en général sur toutes les croisières des soirées thématiques. Alors la soirée pirate que l'on voit sur tous les bateaux, sauf le Wonder pendant sa saison en Alaska. Euh, vous avez également les soirées Frozen sur le Disney Magic et le Disney Wonder pendant l'été. Les soirées Star Wars, les soirées, euh, j'en oublie, Marvel et compagnie. Donc pendant ces soirées, vous allez pouvoir voir les personnages. Alors en général, toute la journée est thématisée, pas que la soirée. Donc baladez-vous dans le bateau, regardez une fois de plus le navigateur et vous verrez quand pouvoir voir des personnages préférés. Si un jour vous avez la chance de pouvoir séjourner au niveau concierge, et eh bien, une après-midi, vous allez recevoir une invitation pour passer un peu de temps avec un personnage Disney. Là, en l'occurrence, Stitch, qui s'est amusé avec nous parce qu'il n'y avait pas grand monde. Vous aurez d'autres possibilités de voir des, des personnages Disney, par exemple, pendant des soirées dans les clubs. Euh, il y a une soirée, par exemple, avec euh, Donald, habillant mexicain, qui danse avec les enfants. Vous pourrez également euh, voir les personnages dans les clubs enfants, donc euh, c'est réservé aux enfants. Euh, parfois, sur les longues croisières aux adultes, le soir après 11h, je vous conseille une fois de plus de regarder votre navigateur. Là, on est sur la soirée d'adieu à la soirée d'adieu, où tout le monde va verser sa petite larme, où les personnages vont venir vous dire au revoir, mais surtout, ils vont pendant 15 minutes se mélanger avec les passagers pour que vous puissiez prendre des photos avec eux. Alors là, pendant cette soirée, pas de photographe officiel, il faudra vous débrouiller avec votre appareil photo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, N'oubliez pas de souscrire à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait, de laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Et je vous laisse avec quelques photos qu'on a prises lors de nos différentes Disney Cruise. À très bientôt